J'ai rejoint Mythic euh, il y a déjà un peu plus d'un an et demi et l'un des grands enjeux, ça a été justement la, la data culture, donc la culture de la donnée. Comment est-ce qu'on s'assure que toutes les équipes, finalement, sont euh, au fait des euh, outils à utiliser, sont à l'aise avec l'exploitation de la donnée et euh, connaissent les, euh, les bonnes pratiques en termes de, de l'usage de la donnée, savent interpréter un indicateur, etc. Donc pour adresser ce, ce sujet, ce qu'on a décidé de, de faire, c'est de mettre en place un projet qu'on a nommé euh, Do You Data, et qui permet euh, en quelque sorte déjà de faire un recueil des besoins, de s'assurer que toutes les équipes sont euh, suffisamment équipées, outillées, et qu'elles ont euh, quelque part une bonne connaissance de leurs indicateurs. Ensuite, on voit avec elles si elles ont une routine data, est-ce que tous les matins, lorsqu'elles arrivent au bureau, elles ont euh, une une sorte de routine dans laquelle elles vont essayer d'aller consulter des indicateurs, par exemple de conversion, des indicateurs d'inscription. Est-ce que l'un de nos indicateurs est tombé par rapport à la veille, etc. Donc on voit avec elles la routine qu'elles ont. On s'assure que cette routine elle est quelque part connectée avec leur, leurs objectifs et, et les objectifs du groupe aussi. Et derrière, suite à ce, ce recueil, suite à cette, ce premier audit, on, on en discute avec l'équipe Analytics et on décide, euh, on décide de, de, de la routine qu'on pourrait leur permettre de mettre en place et on essaye de voir s'il si, euh, faut les accompagner plus sur du dashboarding. Donc on essaye de mettre en place du reporting et du dashboard euh, vraiment euh, custom pour chaque équipe métier. Et on essaye aussi de les accompagner sur de la formation. Donc là, on met en place des, une formation continue sur les indicateurs qu'on utilise, mais aussi sur les outils. Donc c'est une formation qui va s'adresser à tous les nouveaux. On va essayer d'intégrer, donc on a un bloc de formation qui est intégré vraiment dans le, dans le programme d'intégration des nouveaux. Et même pour les personnes qui sont déjà au sein de Mythique depuis un moment, on essaye de s'assurer qu'elles ont la bonne connaissance de, de tous les indicateurs, etc.